4 façons holistiques d'atteindre ses objectifs, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Je vous ai à plusieurs reprises comment atteindre ses objectifs, comment rester motivé, etc. Euh, mais c'est vrai que j'utilise aussi des choses un peu moins cartésiennes et j'ai eu envie de vous les partager aujourd'hui. Après tout, on est dimanche, sauf si vous regardez euh, cette vidéo après. Et puis, euh, hier c'est la nouvelle lune, c'était la nouvelle lune, pardon... Alors, euh, je ne suis pas trop adepte de pratiquer euh, les rituels, nouvelle lune on fait ça, euh, etc. Mais il y a des choses que j'aime bien faire et que je fais depuis longtemps. Alors, je vais vous en partager trois aujourd'hui. Euh, vous pouvez... Euh le faire ou pas. Par contre ce que je veux vous dire c'est que je ne suis pas du tout une professionnelle dans ce domaine là, je n'ai pas été formée, je n'ai aucune formation en lithothérapie, en pierre, en encens ou en, en loi de l'attraction, bref tout ce qu'on va parler aujourd'hui je n'ai aucune formation dessus, c'est juste ce que moi je pratique quasiment au quotidien et donc je voulais vous le partager aujourd'hui le dimanche c'est fait pour les confidences alors on va commencer alors pour les personnes qui ne me connaissent pas donc je suis Izzy Katala je suis consultante en euh... oh je ne sais même plus mon elevator speech <rire> Donc si un jour vous avez un trou, dites-vous, bah c'est pas grave, Iziane en a aussi des fois. Donc je suis Izzy Katala, je suis consultante, je suis internet stratégiste, consultante en personal branding. J'aide mes clients à avoir plus de visibilité, plus de notoriété et bien sûr plus de clients grâce à internet. J'utilise des techniques classiques, marketing, inbound marketing, euh, stratégie de tracking et personal branding bien sûr. Mais aujourd'hui on va voir des choses que j'utilise pour moi. Euh, vous le savez je fais du développement personnel donc ça c'est encore autre chose mais là je vais vous partager trois choses que je fais pour moi la première chose que je fais euh, c'est comme je suis en contact avec euh, beaucoup de gens tous les jours et eh bien je, euh, je protège ma maison pour moi tout est énergie on, on en reviendra pour la deuxième chose mais pour moi tout est énergie quand une personne est contente elle m'envoie des bonnes énergies l'énergie ça s'arrête pas vous savez au corps, quand euh, bah, on a chaud, bah, ça se sent un peu. Après, euh, notre peau, elle se sent pas juste quand on touche là. Je veux dire, quand on n'est pas très très loin, ça sent. Bref, je vais pas essayer de convaincre des sceptiques. Euh, si vous y croyez, c'est bien. Bah, si vous y croyez pas, demain on a une vidéo un peu plus technique. On se retrouve demain. Donc, euh, la première chose que je fais, c'est protéger ma maison. Euh, puisque c'est aujourd'hui le lieu où je travaille. Quand j'avais les bureaux à Béziers, je faisais pareil. Quand j'aurai le coworking, je ferai pareil. Puisque je fais ça très sincèrement euh, depuis des années. Alors la première chose que je fais, c'est brûler de la sauge. Alors moi, je la fais brûler comme ça. J'achète des sachets de sauge. Je sais qu'il y a des personnes qui préfèrent en bâtonnets ou qui préfèrent de l'encens. Euh, je dois aussi avoir ici de la sauge en encens. Non, ça c'est d'autres choses. Bref, je sais qu'au rez-de-chaussée, j'ai de la sauge, j'adore euh, tout ce qui est bougie, en sang, etc. J'en ai beaucoup. Mais euh, voilà, donc la première chose que je fais, c'est euh, protéger ma maison, enlever tout ce qui est mauvaise énergie. Donc pour ça, je fais brûler de la sauge. Je ne la fais pas brûler euh, au... Je ne la fais pas brûler en fait euh, aux lunes, je la fais brûler, je peux la faire brûler en fonction des lunes mais en général je la fais brûler une fois par semaine, il euh, n'y a pas de jour fixe, c'est vraiment quand j'y pense. Ou alors quand je sens qu'il y a une énergie descendante au niveau de la maison, qu'il commence à y avoir des tensions etc, je fais brûler de la sauge. Alors tout simplement j'ai une grosse, euh, une ancienne bougie de, euh, de action, non une ancienne bougie de... Euh, ah, faut pas dire. De... Bon, d'un magasin discount euh, dans lequel je plante tout simplement le bâton, j'allume chacune des branches et je fais brûler ça. Donc, ça c'est pour enlever tout ce qui est négatif. Et ensuite, pour attirer ce qui est positif, je fais brûler du Palo Santo. Euh, ça se fait brûler tout simplement. Vous allumez comme ça. Par contre, ça, ça tient. C'est comme, euh, comme la sauge en fait. Vous voyez, vous vous allumez comme ça et après ça devient rouge et, euh... et vous promenez dans dans la maison justement pour pour nettoyer pour attirer ce qui est positif donc la première chose que je fais c'est protéger ma maison avec la sauge que je fais brûler j'enlève tout ce qui est négatif avec le palo santo euh, je fais venir tout ce qui est positif et, et j'y crois vraiment parce que euh, la dernière fois par exemple on s'est disputé avec ma fille aînée, oui il arrive que je me dispute avec ma fille aînée euh, et c'était pas très très grave mais ma petite euh, est de suite allée faire brûler de la sauge parce qu'en fait je n'aime pas les conflits donc c'est assez rare qu'il y ait des, des gros conflits. Euh, donc ma fille, ma cadette est directement allée allumer de la sauge parce que elle aussi elle, grand, elle a grandi dans, dans ce type de, de croyances Et après moi je suis force personne, hein, ce sont mes croyances, mes filles croient à certaines choses, pas à d'autres Voilà il s'avère que euh, ma cadette est un peu plus sensible à ça que ma fille aînée Et ça, ça lui appartient, vraiment moi ça me va D'ailleurs pour euh, son calendrier de l'avant, elle a voulu un calendrier euh, sur la lithothérapie voilà, la deuxième chose que je fais, euh, eh bien, tout simplement, je pratique ce qu'on appelle euh, la loi de l'attraction. Donc, le secret, je l'ai en film. Ça, c'est le livre qui est sur euh, mon espace de méditation qui est en bas. Euh, en fait, c'est... Il y a le film, alors je ne parle pas du film qui est sorti sur Netflix, il est très très bien mais moi je parle vraiment du film euh, reportage. Et je, Dès que je vois que j'ai une baisse d'énergie en fait, eh bien, je remets le film, le, le reportage, celui qui est vraiment basé euh, sur, sur ça et je le, je le mets en boucle pendant que je fais le ménage. Donc déjà le faire le ménage ça permet de nettoyer quand on est un peu le, le bordel dans sa tête, il vaut mieux que ce soit nickel dans sa maison. Et donc euh, je suis tout le temps tout le temps en train de me rappeler donc euh, les trois étapes du secret. Et, et c'est comme si mon cerveau en fait d'une certaine façon ne voulait pas retenir ces trois étapes. Donc la première étape c'est demander, vous le savez, euh, si vous pratiquez la loi de l'attraction, je suis en train de les chercher et je les connais par cœur si vous saviez le nombre de fois où je les ai écrites. Et pourtant j'ai l'impression systématiquement euh, de les redécouvrir. Alors, la première chose c'est demander, c'est-à-dire demander ce que vous voulez. Euh, la troisième chose c'est croire, c'est-à-dire vraiment être persuadé que ça va arriver. Euh, dernièrement, je parlais avec, avec une, une personne que je connais qui justement est, en, et qui est qui est beaucoup plus jeune que moi, qui est en train de découvrir. Le secret qui est en train de découvrir la loi de l'attraction et elle me disait, ah là là, Izzy, c'est difficile, je demande, je demande, je demande ce que je veux, mais euh, je me dis que c'est pas possible. Et en fait, justement, c'est ça. Euh... La loi de l'attraction, c'est une des 14 lois de l'univers. Il faut savoir qu'il y en a 14. La loi de l'attraction, on n'en est qu'une seule. Euh, moi, celle que je pratique le plus, c'est la loi de l'attraction et la loi de la réciprocité. Mais là, on parle de, de façon holistique, même si la loi de la ré réciprocité, c'est aussi une façon holistique. Mes cheveux font n'importe quoi. Après, euh, on y croit, on n'y croit pas. Donc, euh, demandez. Demandez à l'univers ce que vous voulez. Croyez. Que vous l'avez déjà vivé comme si c'était comme si vous l'aviez en fait euh, l'univers ne fait pas la différence entre ce que vous votre cerveau ne fait pas la différence entre ce que vous imaginez et ce que vous ressentez réellement ça vous est déjà arrivé de penser à quelque chose et par exemple de penser à quelque chose de bon à manger d'en avoir l'eau à la bouche et eh bien ou de penser à de se rappeler un très très beau souvenir et de sourire ou d'imaginer quelque chose de très beau et de sourire et eh bien voilà ça fonctionne comme ça demandez ce que vous voulez ensuite euh, visionnez-le, imaginez-le, croyez-le et ensuite faites comme si vous l'aviez déjà. Euh, dernièrement, j'ai fait un petit test, c'était au mois de septembre, euh, puisque j'étais partie dans d'autres choses, j'ai eu plein, plein de, de choses dans ma vie. Et, euh, et je me suis dit, attends, on va repartir sur la loi de l'attraction, on va faire un truc simple. Le truc que je n'avais jamais fait, c'est euh, imaginer qu'un chèque arrive. Et donc je l'ai fait, j'ai demandé qu'un chèque arrive par la poste, j'ai euh, visualisé que ce chèque arrivait. Alors j'ai pas visualisé le montant, et j'aurais dû. Et, euh, et ensuite j'ai fait comme si je le recevais, que j'ouvrais mon courrier de la poste et je faisais, waouh wow, c'est génial et tout. Et en fait j'ai reçu un remboursement des impôts pour un trop-perçu. Voilà. Donc, euh, pratiquer la loi de l'attraction, c'est quelque chose qui est très très important pour moi. Alors, je sais que pour certains, c'est, euh, ça n'a pas d'intérêt ou vous le faites. Je peux vous assurer que quand on le fait bien, ça fonctionne. Euh, D'ailleurs, en complément de ça, euh, bon, ça pourrait être un quatrième conseil. Donc, on va dire, je vais vous donner euh, quatre choses, euh, quatre façons euh, d'atteindre ces objectifs de façon holistique. Donc, la deuxième, ce serait le secret. D'ailleurs, il va falloir que je refasse l'introduction. <rire> Euh, et la troisième, eh bien moi j'ai des cartes d'intention, alors celle-ci c'est euh, des cartes sur la loi de l'attraction et j'en ai aussi, j'ai les cartes de Siona Choquette, j'ai peut-être son livre ici, attendez, hop, vous voyez j'ai les cartes qui vont avec ce livre, hein, les cartes de Siona Choquette, euh... Et En fait le matin en fonction de mon humeur j'ai d'autres tirages Ce sont vraiment des tirages d'intention hein, Qu'on soit d'accord c'est des guidances C'est pas, euh, pas des cartes de voyance Où vous allez vous faire un jeu etc C'est à dire que le matin je m'installe à en espace de méditation Et euh, après ma méditation Je tire une carte En fonction une seule carte Je tire pas plusieurs cartes de plusieurs jeux Et c'est ma guidance du jour Par exemple si aujourd'hui je prenais ce jeu là C'est le, le dernier que j'ai acheté en fait celui-ci euh, L'argent et la loi de l'attraction Par exemple si je mélange je fais la voyante. <rire> je suis fascinée par ces gens-là. Mais bon, c'est pas mon cas. Hein. Donc voilà, je mélange. En général, je les étale. Et euh, si je prends une carte, par exemple, là, celle-ci, ce serait... Euh... Je peux libérer... Euh, je peux délibérément choisir de me sentir mieux maintenant. Vous voyez, ça, c'est juste... Euh... Juste fantastique. Ensuite, vous avez derrière une petite explication qui vous explique comment aller plus loin. Non seulement la pensée que vous choisissez maintenant attire la suivante et celle d'après, et ainsi de suite, mais elle forme également le, le, le fondement de votre alignement sur votre être intérieur. Plus vous penserez et parlerez libère, euh, délibérément et constamment de ce que vous voulez vraiment, et moins ce que vous ne voulez pas, et moins de ce que vous ne voulez pas, plus vous serez fréquemment aligné sur l'essence pure et positive de votre propre source. Dans de telles conditions, votre vie sera extrêmement agréable. Vous voyez Et là, je me dis, ok, donc si aujourd'hui t'es pas bien, eh bien, refocalise-toi sur quelque chose de bien. Voilà, donc ça, c'est euh, bah, le troisième euh, troisième petit conseil, c'est d'avoir de tirer des cartes d'intention pour votre journée. En plus, ça vous permet de, de vous rappeler des fondamentaux au niveau de la loi de l'attraction. Mais comme je vous dis, euh, j'en ai trois, j'ai trois jeux en bas. Et, euh, et, et voilà. Euh, quatrième conseil, donc, puisqu'on a dit qu'au final, on partait sur quatre. Euh, quatrième conseil, euh, comment atteindre ses objectifs de façon holistique, quatrième chose, et euh, eh bien j'utilise des pierres. Là, je vous en ai mis que trois, voyez. Alors je voulais dire, je ne suis pas lithothérapeute. Euh, donc je vais vous parler de, de ces trois pierres j'en ai d'autres ici euh, j'en porte à mon bras de temps en temps vous l'avez peut-être déjà vu normalement bah, j'ai déjà <rire> euh, déjà j'ai ma bague qui est en citrine hop je vais taper celle que j'ai fait tomber donc je vous dis, si vous êtes euh, experte en lithothérapie, ce que je vais dire n'est pas pour vous, euh, ça sert à rien de le mettre dans les commentaires, oui c'est pas ça etc. Je ne suis pas une experte en lithothérapie, moi je pense qu'à partir du moment où on croit que quelque chose apporte quelque chose, et eh bien ça fonctionne. Donc euh, la première chose que j'ai, bah, c'est une pierre en citrine. La citrine c'est pour attirer l'abondance, en tout cas moi je l'utilise de cette façon, j'adore les citrines D'ailleurs euh, ma fille l'année dernière m'a offert un arbre euh, comme celui-ci qui est euh, en citrine et qui est en cristal de roche Le cristal de roche est définitivement ma pierre préférée, j'en ai euh, des dizaines dans toute la maison, je suis absolument amoureuse du cristal de roche euh, J'aime le cristal de roche depuis que j'ai 10 ans, hein, donc ça n'a rien à voir avec la lithothérapie Ensuite j'utilise ici une euh, mince, une non pas une labradorite, une... Oh, je déteste quand j'ai des trous comme ça. Euh, une lapis lazurie. La c'est pour la créativité. Moi, je l'utilise comme ça en tout cas. Euh, quand je vois que je n'arrive pas à trouver une idée, etc., je la prends et justement, je, je focalise sur ça et, euh, et elle m'aide. Donc, j'ai tendance à préférer les pierres brutes, comme vous pouvez le voir. Je trouve qu'elles ont plus d'énergie. Je sais pas, c'est peut-être moi. Euh, voilà. Donc, euh, la, la Pilazuri. Et ensuite, comme beaucoup le font, j'utilise la Labradorite. Euh, mes filles ont toutes les deux un bracelet en Labradorite. Euh, la labradorine c'est pour se protéger justement de, de l'énergie en fait quand les gens vont vous envoyer de, de, des trop pleins d'énergie, des énergies négatives alors qu'on soit d'accord une énergie négative c'est pas forcément ouh je te jette un sort c'est euh, une personne qui est fatiguée qui est en demande, quand je suis en coaching en général ce sont des gens qui sont en demande des gens qui ont des, eu des difficultés euh, qui ont eu des échecs, qui ont eu des coachs qui n'ont pas fait leur travail ou qui n'ont pas, euh, pas abouti les personnes n'ont pas eu les résultats qu'ils voulaient et j'ai souvent des personnes en face de moi qui sont euh, déçues et qui ont des idées négatives. La labradorite est là pour aspirer tout ça. Et moi j'ai plus qu'à me concentrer euh, sur mon travail en étant sûre de ne pas avoir de baisse d'énergie ou de fatigue due à ça. Voilà euh, quatre façons holistiques euh, avec lesquelles bah, vous allez pouvoir vous aussi atteindre vos objectifs. En tout cas moi je les pratique tous les jours. Euh, dans mon bureau j'ai un hôtel, c'est pas le même type d'hôtel qui est en bas. J'ai un hôtel dans mon bureau euh, qui est plutôt pour le travail qui est plutôt pour mes croyances personnelles. L'hôtel qui est en bas c'est plutôt relaxation, méditation etc. Je vous l'ai présenté hein, sur, euh, sur une autre de mes vidéos. Voilà, je vous ai tout partagé par rapport à ces euh, quatre euh, façons d'atteindre ces objectifs de façon holistique, il y en a d'autres, j'en utilise d'autres, par exemple, alors je ne vais pas rentrer là-dedans mais par exemple quand je travaille j'utilise une bougie, c'est pour la concentration, euh, là par exemple je suis en train de travailler et elle est allumée, Voilà, je considère que tant que la bougie est allumée je travaille, dès que la bougie est éteinte j'arrête de travailler je pourrais vous en partager d'autres si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez que je vous partage euh, par exemple peut-être des rituels que je fais, euh, rituel du matin, rituel du soir. Alors le rituel du matin je le tiens, le rituel du soir pas toujours <rire> parce que des fois je travaille très très tard surtout en ce moment. Euh, donc si vous souhaitez que je vous partage des rituels, mes routines journée ou en tout cas voilà pour être productive euh, puisque souvent on me dit mais Izzy je sais pas comment tu fais pour faire tout ça et en plus m'occuper seule de mes enfants même si elles sont grandes. Euh, voilà, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ce haut ne fait que descendre mais c'est à cause de, du micro, il est trop lourd. Donc voilà, si vous souhaitez que je vous partage d'autres stratégies que j'utilise de façon holistique, des, des petites... Euh petites choses holistiques, n'hésitez pas à, à me le dire, si vous avez aimé cette vidéo qui change un peu de d'habitude mettez-moi un pouce ou alors mettez-le-moi dans les commentaires euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires euh, voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée, un excellent fin de dimanche et puis euh, on se retrouve dimanche prochain où je vais vous partager aussi quelque chose euh, d'un peu personnel euh, sur mes habitudes et sur ma vie, on va garder ces trois dimanches de décembre pour ça et de Demain on retourne sur vraiment euh, des choses très très cartésiennes puisque demain on va parler pop-up et je vais vous partager euh, trois logiciels pour faire des pop-up. On se retrouve demain, je vous souhaite une excellente fin de journée et surtout n'oubliez pas, votre marque c'est vous